Bonjour à tous, ceci est un petit point vidéo sur les usages informatiques que peut avoir un élève au Collège Pierre-Emmanuel. En l'occurrence, imaginons que cet élève s'appelle Cécile silencieux, qu'elle est née le 17 février 2005. Une des choses qu'elle va faire régulièrement, c'est d'aller sur Internet en utilisant Mozilla Firefox. Par exemple, pour aller sur le site du collège, donc collège-innovant64.fr, qui lui permet d'accéder aux actus du collège, les différentes choses qui se sont passées dernièrement, qui lui permet aussi d'accéder au cahier de texte et à tout ce qui s'est passé. Une autre chose qu'elle doit savoir faire, qu'elle va faire régulièrement, c'est d'aller sur Argos, l'ENT espace numérique de travail ent2d.ac-bordeaux.fr auquel elle a accès aussi en tapant Argos 2.0 dans un moteur de recherche. Elle arrive alors sur euh, la plateforme numérique Argos sur laquelle elle se connecte, élève par parents. Son identifiant, c'est les quatre premières lettres du prénom, nom de famille avec un point et première lettre du prénom, première lettre du nom de famille, date de naissance. Cela lui permet d'accéder à différentes briques. Par exemple, peut lui permettre de retrouver le site du collège et aussi surtout le cahier de texte qui lui permet de savoir tout ce qui a été fait et tout ce qu'il y a à faire comme travail personnel. Par exemple, ici, on est sur euh, la classe de 4e B. Si elle veut savoir tout ce qui est à faire depuis le 3 septembre, actualisé, affiché, elle a tout ce qu'il y avait à faire. Et si elle veut savoir ce qui s'est passé, euh, par exemple, le 21 septembre comme travail, là, on va avoir... Euh, donc sans oublier d'actualiser l'histoire géolée, voir à faire, et en français, ce qui a été fait pendant la séance. Euh, en revenant sur Argos, une autre chose qui est utile maintenant, c'est Perltris qui est une plateforme numérique d'échange et de partage de documents, avec en particulier euh, tout ce qui est dans devoir fait où il va y avoir toutes les matières dans lesquelles l'ensemble des professeurs va mettre le travail personnel que les élèves peuvent faire en classe ou en dehors de la classe, par exemple en français, voilà, tout ce qui est répertorié, tout ce qu'a mis le professeur et que peuvent donc faire les élèves avec des adultes de collège ou tout seul, personnellement. Une autre chose qui va être utile, c'est sa coche qui permet de voir le suivi des compétences. Là, on est sur la page d'accueil avec les différents raccourcis qui permettent d'aller sur les points essentiels euh, qui vous permettront de suivre les compétences de votre enfant. Euh, une chose intéressante, c'est de pouvoir mettre son mail et de cocher, ce qui permettra à chaque fois qu'il y a une information, d'être tenu au courant par mail. Et puis donc en revenant sur Argos, autre chose, téléservices, là c'est plus les informations euh, administratives, euh, donc toujours le même identifiant et mot de passe qui permet d'avoir accès donc, aux événements scolaires, aux livrets scolaires, à les dernières informations, disons, administratives. Voilà, là aussi on peut mettre donc euh, son mail pour recevoir, être informé à chaque fois qu'il y a une information notée. Seront aussi utilisés des sites tels que Labomep, et puis pour les maths, et puis tout un tas d'autres euh, que vous pouvez regarder. Et il y a aussi pour certains usages euh, une adresse mail qui est utilisée, qui peut être utilisée, donc en l'occurrence ici, c'est innovant 64fr Donc on est passé par une page Google, mot de passe Argos comme euh, tout à l'heure. Et puis du coup, on va avoir l'impression qu'on est sur la même page que tout à l'heure, toujours une page Google, sauf que maintenant on voit en haut à droite le C de Cécile et sur laquelle on, on à part, page à partir de laquelle on a tout un tas d'applications possibles et en particulier donc, un mail que les élèves peuvent utiliser euh, pour des usages pédagogiques. Voilà, maintenant, ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire. De savoir, par exemple, envoyer un mail. En l'occurrence, eh ben, du coup, on va sur euh, nouveau message. A, ah, on écrit à qui on doit envoyer le mail. Euh, L'objet, c'est, euh, ben, par exemple, ici, on va mettre test, on teste la messagerie. On pense à dire bonjour au début d'un mail et à dire au revoir à la fin. Euh, pour mettre une pièce jointe, on clique sur le trombone et puis ensuite on clique sur « Envoyer » pour envoyer le mail. Un récapitulatif, c'est c silencieux, son identifiant Argos, son mot de passe. Euh, on rappelle pour aller à Internet l'intérêt d'utiliser Firefox qui permet d'aller sur Argos, qui donne tout un tas de briques permettant d'aller sur les liens utiles. L'adresse mail s'il y en a besoin incite aussi à utiliser la suite LibreOffice et GIMP pour euh, modification d'image. Sachant aussi que lorsqu'elle est au collège, Cécile doit utiliser un identifiant collège et son mot de passe pour pouvoir enregistrer d'abord sur le réseau du collège.